Bonjour, chers membres du cabinet AMP, cher entrepreneur des PME PMI. Je suis Régis Savant, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de monde. Alors, aujourd'hui, on va parler des plus grandes préoccupations des salariés et des entrepreneurs. Comment gérer son activité quand on est au travail, puisqu'on a deux boulots, comment gérer son activité à distance. J'ai une très bonne nouvelle pour vous que ça nous allons faire l'unique conférence sur ce thème -là. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ce thème-là Pourquoi j'ai décidé de traiter ça C'est parce que eh, en Afrique, on a du mal à gérer le hein. temps. On a du mal à pouvoir gérer deux ou trois activités en même temps. Pour ceux me bon, ils ont toujours l'impression que je suis un petit et que je retombe tout chose. Or, c'est juste une question d'organisation, une question de savoir des précis directeurs qui vont vous guider pour pouvoir faire tout des activités en même temps et les gérer de façon efficace. Alors, c'est très important de pouvoir débloquer cette situation parce que si vous ne savez pas gérer plusieurs activités à distance, notamment votre entreprise, la première des choses, c'est que vous allez perdre votre investissement et que tout l'argent que vous aurez mis on va être perdu. Vous pouvez avoir des pertes de revenus ou une baisse de revenus. Vous pouvez avoir de la dépression ou bien avoir l'impression que vous êtes surchargé. Donc, ce qui va se passer, c'est que il y a une activité par exemple votre activité de salarié qui va prendre le pas sur votre activité entrepreneuriale ou bien l'activité entrepreneuriale va prendre le pas sur votre activité de salarié et vous aurez l'impression que c'est impossible de gérer les deux, vous ne pouvez pas gagner sur les deux tableaux en même temps. Bon, il suffit d'une très bonne organisation pour pouvoir gagner sur les deux tableaux et c'est ce qu'on va vous montrer Ça, Je vous invite à vous inscrire apprendre plein de choses comment gérer et le plus important comment gérer et prévenir les vols quand on est à distance et qu'on gère une activité commerciale et, et plein d'autres choses qu'on va voir dans ce programme. Je vous dis à ciao ciao, inscrivez vous dans le lien qui est en dessous de cette vidéo si on se retrouve le 38.